Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour rappel, dans la pré vidéo précédente, je vous ai montré comment retirer le vernis. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez faire rallonger finalement la tenue de votre vernis en utilisant toujours le même produit qu'on va utiliser simplement d'une manière un petit peu différente puisqu'on va finalement venir préparer l'ongle. Alors comment est-ce qu'on va faire Tout simplement, on va avoir un repousse cuticule. On va pouvoir venir donc repousser bien nos cuticules, donc délicatement. Mais on pousse quand même un petit peu. On va essayer d'enlever la petite peau qu'il y a sur les ongles. Donc on repousse un petit peu. Et ensuite, donc pour bien enlever encore cette petite peau qu'on a, on va pouvoir utiliser notre lime. Voilà. Très délicatement, on va passer la lime sur les côtés. Sur le contour de la cuticule et on va pouvoir faire des petites accroches au niveau de l'ongle délicatement, très doucement ce que je vous conseille surtout après ça c'est de passer le bloc polissoir alors pourquoi est-ce qu'on passe le bloc alors on l'appelle le bloc polissoir mais en fait on devrait l'appeler le bloc dépolissoir puisqu'en fait il va dépolir l'ongle polir c'est le faire briller dépolir c'est enlever le brillant et là le but c'est vraiment d'enlever le brillant pour qu'il soit vraiment bien net pour qu'en fait il puisse vraiment accrocher le produit le produit va très très très légèrement pénétrer dans l'ongle, ce qu'on va faire également on va utiliser le cleaner avec ce qu'on appelle un carré de cellulose qui est non peluchable, contrairement au coton. Et en fait, on va donc enlever tous les corps gras qu'il y a au niveau de la surface de l'ongle. Là, il vous suffira à présent d'appliquer quatre couches moyennes de produits et c'est tout, <rire> voilà, ce sera déjà fini ou alors vous pouvez par exemple appliquer quatre couches de produits et finir par exemple avec un top coat mat ou faire une déco et appliquer donc le shiny par dessus donc le, le top coat brillant et ça vous permettra d'avoir vraiment euh, finalement des ongles où vous allez pouvoir faire des décos, des choses comme ça par exemple là tous les ongles je les ai faits là il y a juste des petits pigments aurora en plus mais sinon j'ai tout fait, donc le baby boomer, euh, les couleurs euh, tout ça avec donc les vernis 3 en 1, donc Freedom. Donc ça vous permet également d'avoir des poses en vernis semi-permanent, comme ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est plus fin que du vernis semi-permanent. Ça reste très très fin, donc vos ongles sont vraiment très naturels et ça tient super longtemps. Ça tient vraiment, vraiment longtemps, puisque là, je vais les garder à peu près un mois, comme ça, sans que ça bouge. Là, vous pouvez voir, d'ailleurs, que j'ai déjà une belle repousse. Donc, si je décide de les pousser bien au niveau des cuticules, on voit que je dois avoir à peu près deux semaines et demie, trois semaines de repousse. Et là, j'ai souhaité les refaire, tout simplement, parce que, euh, voilà, là, ils aient... je trouve qu'au bout d'un moment, <rire> j'aime bien quand même les avoir bien nettes au niveau des cuticules. Donc, j'aime bien les refaire, mais vous voyez que ça tient parfaitement et que là, si j'essaye de... De décoller, il y a vraiment, vraiment pas moyen. Ça tient très, très bien. Donc, comme je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment retirer ce vernis semi-permanent avec, donc, la lime et comment ne pas abîmer vos ongles. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très, très vite, pour vous montrer comment, donc, je retire le vernis semi-permanent. À très vite.